Parce cause franchie qui chic l'arrêt, mintine abré de trémé, moi qui vois ça me dandé, année où il est, des et ma mine on rimoire la ma za ol chel fe kwe ya chel ke N'e-chel-ke-pa-dout-pe-la-roi La grime de gré-nan i chem y ne ma za Ma-za-chombe-deux-an-tu-man deux an tu La grime de chicken pellas à me amédaouans au frayer, rouletmes en air de stourant, de stressquet, ronzo flastromeus vent n'y kepulste, tas tourment, maloué, qui maloué, maloué, maloué, maloué, maloué, maloué, maloué, maloué, maloué, maloué, maloué, maloué, maloué, ton N'aloquez pas douter leur roi La Grime de Guéa, Quéa, quéa Easy René Dija, Masah, mais deux entuments, à ma deux en tués, la grime de Guéa, Quéa, Quéa, Dieu bêtise allez, la grime de Guéa. De grenade, d'y ebbim aller. La cause franchie que Zoumar comme un le folle. Avoir un de mortos à gauche assemblés. Oh Masaj, fait mal. Tel Péquia, qui pas doupé Le roi, la crème de Guéa, de Grenat et d'Ischensio. Prêné déjà, Masaj en deux ans. Tu deux ans. La crème de Guéa <musique> Allez, Sachit de gomme à et Kouéo Arpejoine. MBA va tondu le nulle, salut.